Mais, mais il me pousse. J'ai vu quelqu'un qui faisait une boîte à côté de moi. Je te pousse pas, je te motive. Il <rire> <rire> okay, y a par une. <rire> je te pousse pas, je te motive. <rire> non mais là il y a un totem derrière. Ah, sur derrière les parlettes. je vais aller en chercher un plus loin, moi. Tellement épée. C'est un trappeur. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Impossible, je suis trop discret. Il m'a pas vu Oh, si Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Mais c'est qui, genre là Le trappeur. Quelques conseils pour commencer Bien nettoyer l'aérographe. Vraiment, c'est le conseil, quoi. Pour quand tu commences avec l'aérographe. C'est pas mal pour les trappes là. C'est bon, ça Et, et surtout, euh, ne pas hésiter à t'entraîner, très important. The conseil, c'est t'entraîner sur une faille, À faire des cadrages et tout, quand tu fais, euh, quand tu utilises l'aérographe. Oh non, mais je pensais que t'es. Ah non, c'est bon. Tu fais des cadrages, tu fais des serres... Je de vais lâcher ouais. quelques palettes, hein, parce que sinon, il me rattrape très très vite. Hein. Ouais, ça me rappelle ta parti un peu avec euh, Ghostface. Ah je suis sous palette. Il me récupère. Allez, c'est reparti pour oh tout! C'est la pâte? Génial! Qu'est-ce qu'il est bon ce match? Moins arrive. génial! <rire> attends. Double moins attends. génial! Attends, attends que je me prenne la trappe, tu dis si je suis encore bon, attends. Mais t'es bon pour le début. Il arrive, il arrive. <rire> oh, Merci Ravé! rien, Jaco! Je te l'avais <rire> dit! Je le savais! <rire> Je sachons! Qu'est-ce qui s'est passé là, Sadek? C'est pris un trap comme d'habitude! En fait, Mitlera a foiré 3 QD à la suite! Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais attends, je suis sous palette! Aidez-moi! Je suis gentil! Non! Non, je suis trop loin! Non! Et qui s'énerve sur son clavier comme ça? Bah, c'est moi, je suis en train d'essayer de me débattre! Ah, d'accord. Salut. On peut le finir, on peut le finir avant avant d'aller... On est à 3, on finit, il va pas passer en P2. Et puis en plus de ça, on est invisible. Avec une aura de, de discrétion. Ah c'est pratique ça. Ouais. On est là pour 10 secondes. Hein. High live. Oh. Ouais c'était bizarre. Oh, je m'en vais, hein. C'était bizarre ce qui s'était passé quand je, suis sur, quand je me suis libéré du piège, il passé un truc trop bizarre. <rires> <Haupt> ah, C'est le se moteur Attention, il y a un, un, un... Ouais. Il y a un trap sous la palette à ma droite. Moi j'ai le moteur. Mais non, mais arrête de... Jean-Michel, pourquoi tu fais ça Mais... Laisse-la tranquille, pardon. Mythar, toi non plus par contre. Mais tu la récupères, tu la récupères Oui. Ok, un fond, un fond. Oui, on a le temps. Mais oh, c'est pas mais vrai Mais non, mais qu'est-ce que tu. Quoi Quand Tu le les collectionnes en fait. C'est comme les cartes Pokémon as des... Oh, mais non ouais, Non, mieux que les cartes Pokémon, sache-le. Va, va, va, va, va récupérer les moyens. Il y a des, des trappes trappe qui, trappe qui se trouvent tout seul, je crois. Alors, d'un, on ne crée pas les cartes Pokémon. De deux, <rire> j'avais coup, dû couper mon micro. Et de trois, j'ai pas fait exprès pour le coup de ok Mais j'ai pas. Les cas, trois QTE, ouais. tu veux dire Trois fois de suite Trois C'est quand je me suis levé. Mmh, pas... Oh mais, mais allé, pourquoi tu campes ouais. Jean-Michel Attends y'a un piège moteur à Vous les voyez les Il a pop Pop les brisoles Un piège ah, Cours Charcot Loupez Cours rabais <rire> Ils sont juste derrière Oh là là, Oh là là, Oh là là. Il est après Charcot Ouais Je chasson, chassonne, je tiens Ouais, y a double soin. Palette, y a ouais. pas d'espoir, je vais me faire démolir. Dans le Aïe. noir <rire> Merci pour la rime. Bah de hein, si je peux servir à quelque chose. fait plaisir. Euh, il arrive vers vous. Et il est pas content. Bip. Il est nu! Hop! Aïe aïe aïe aïe! Ah, si! On est de rien. On a le temps. Ok, il y a un totem à l'étage, hein, sachez-le. Hein. Ah, je vais aller le faire. Nous le sachons. Ça va étendre la zone de soin comme ça. Ah. Ouais. Allez, je monte! Enfin, vous êtes plus à l'étage, n'est-ce hein, pas? Et il okay. de descendre. Je sais pas où il est, Ouais, c'est hein. oh, chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Oh. Ah, mais, mais non, mais Il est bien placé, le piège, hein. Pourquoi on pas, fait ça Mais en vrai, on les voit pas, les pièges, hein. Faut dire... Hein. Ah, tu veux dire qu'il a peut-être rajouté un accessoire pour qu'il soit plus sombre Je sais pas, euh... mais je Ah Bah, ouais, bah carrément, et... Il est où, ce totem, là Il les place pas... Non, non, mais il y a il un totem euh, en... qui est... Les il... côtés, enfin, en fait. Il est pas éclairé, hein. Non, je sais, mais je peux le bénir. Ah, ok. Et par contre on est dans un caca d'eau hein Yo, oh, il est dans mes fesses Fais gaffe oh Non Chaco Chaco Chaco On va le faire Allez <rire> Oh non j'en peux plus Je m'occupe de... Oh non Oh non, non Oh non je peux non. pas te libérer Non mais c'est pas vrai Tu me body C'est un sketch là C'est un sketch Ok tu fais gaffe oh, derrière pu... Là j'aurais pu mettre de la musique bénil là je te jure hein. Ok viens mais Tu m'as tellement ouais, tu aller vers. Euh... Bah ouais, ouais. mais je t'ai prévenu hein, qu'il y avait un problème hein <rire> Oui, mais problème, bon, ouais, le problème c'est le 10 de l'être. c'est dis Oh là là bah salut. Il y a une, <rire> une lampe euh, sur moi. Une lampe euh, de type euh, Dark Vador. Ok. Ouais, bah la game elle aurait été rapide. Ouais, il est pas enfin, trop non, mauvais, mais, mais euh, il je Il a sais été efficace, hein, du coup. Ouais, ouais. La, la game okay. aurait été rapide. Tu m'auras jamais Ouais, bah il va te récupérer jamais là, il va te récupérer. Tu es sous palette Non, je euh... pense ah, pas que tu es sous palette. Hein. Oh, il y avait <rire> trois gâtales en plus. Hein. Ouais, c'est ça, ça. Oh là là là là là là. Oh, il passe sous palette, mais ça fait deux fois qu'il passe sous palette. Eh <rire> hey, monsieur, monsieur. Oh. Ah, tu fais quoi Animatron. Faut aller chercher okay. Charco. Attends, attends, <rire> j'ai pas récupéré, j'ai pas récupéré. Il euh... t'a vu ou pas Oui, <rire> bah, complètement. Ok. J'ai un monsieur pas contre court après. Ok, j'arrive. j'arrive. J'ai pas beaucoup récupéré. Hein. Okay, j arrive, j arrive. J pas grave, t'inquiète. Yes. Ça gère! Ah, là, Par contre, la provocation, ça marche <rire> à du tout tonnerre avec lui. Hein. T'as vu ça? Il s'est juste mis devant. Eh monsieur! Eh monsieur! Eh monsieur! monsieur! <rire> monsieur, monsieur. <rire> monsieur. Il Ouh non, il est toujours après moi. Bah, il arrive pas. La... pas euh... Pourquoi tu paniques, euh, <rire> je crois? Je, je n'ai pas du tout paniqué. Bah, pas pas du... pas. Attends, ah, tu... euh, quelqu'un comme toi qui a géré Ghost tout à l'heure. Non, mais non. Moi paniqué, Non mais je... Mais ça s'est jamais je vu en... Jamais En suis... 75 ans de live <rire> Jamais non. de toute ma vie Le petit souple qui va bien Ouais t'es... Let's go Fais tenir un petit... Jusqu'à là... Un piège J'ai 3 moteurs et c'est bon. Là ouais. Ouais, tu une palette à bientôt là non Ouais voilà. Pas là. Ah. Allez, là le totem qui est ensorcelé là, le <rire> totem qui est béni, il a euh, la discrétion, <rire> elle, elle a euh, hein. euh... il a l'invisibilité. J'espère qu'il n'y a pas de trappe là. Oh, J'ai très, très peur qu'il y ait un piège autour des arbres. C'est bon ça, ça, passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. NON, Quoi ça passe pas Mais... <rire> <rire> le temps. Bon, bah, pour l'honneur, ça va, va petit, servir à ouais. rien parce qu'il nous faut faire deux moteurs. Mais pour l'honneur. En vrai, je t'ai vu hésiter à baisser la palette. Ouais, un petit peu. Mais je pensais vraiment pas que son problème à me toucher. Ses... Ah <rire> Quoi ah, Mais coup. qui met un piège là Bah lui. <rire> Mais contre l'arbre, vraiment. Ouais. Tu t'y attends pas. Ben hein. bah, je me demande s'il a pas les trappes qui se trouvent tout seul en fait. Non, non, il l'a oui, ouvert oui, lui-même. Oui. Il l'a ouvert là. Ah ouais. Attention, je suis sur le piège. Hein. Ouais. J'avance un peu, il va se. Non, dès que tu récupères, je fais le tour et je te relève. Dès que tu récupères. Je joue des barbes. Tu dis pas Ouais, ouais, ça va être bon. Arrête les games ça fait toujours des barres. Et bouge et va vers le totem. On fait deux groupes de 8. Je te suis. On n'est pas encore 8. Oui mais à toi, toi, toi là, tu comptes un plus pour ça Donc <rire> oh <rire> bon, tu fais deux groupes et moi j'en fais ça un de mon côté Ça va venir par se voir <rire> <rire> <rire> Je compte plus vite que toi, qu'est-ce que c'est que t'as fait Je hein te motive C'est <rire> souvent parce que Ace hey, est trop serré dans son pantalon pour courir J'avoue <rire> <rire> Tu vois pas le signe qu'il a là Hum... Mmh. ça... Ah yes hein, Regarde-moi cette petites baguettes Ces petites baguettes Bon deux moteurs Fais, euh, on prend les deux moteurs à l'opposé mmh. Tu vas prendre les oh. deux Ok aïe aïe ouais. aïe <rire> Impossible qu'il me remarque mmh. bon, je... Non J'arrête pas à entendre la trompette là de ces morts là La trompette quelle trompette bah quand il apparaît dans ton orateur C'est une trompette Bon je suis sur un moteur. C'est une trompette J'ai pas l'impression que ce soit une trompette. Si c'est une trompette. Est-ce qu'on pourrait avoir un stropole s'il vous plaît dans le chat À savoir si c'est plutôt une trompette ou des violons Moi je pense enfin, que c'est de trompette. trompette. Bah, hein. des deux je dirais. Ouais, je pense que c'est une trompette. Hein. Le est parti aux toilettes là je crois. Ou oh, alors il est en train de piéger... Euh... Il piège les portes Ouais. C'est ça, il est en train de tout piéger. Ouais, ouais, ouais, Il est en train de piéger les portes là. Alors, Charco je veux pas te mettre la pression, mais pendant que toi tu bosses, Maya il fait rien. Bah je non, cherche ouais. un moteur, c'est quoi l'heure il se balade, on sait même pas Je cherche possible. un moteur, dans de Zeus. ça alors, tu cherches un moteur en... Oh, je crois on... qu'il t'a vu Charco. <rire> non, tu m'as pas tu... vu Il va mettre il un pied. Tu m'as pas vu Oh, ouais. <rire> oh Charco oh. Mais non. Ouais. La seule qui bosse. Ah euh, ouais, mais c'est pas ça. vrai. <rire> non mais attends. Non mais, mais complètement que c'est vrai. Mais grave. C'est quoi cette bande de de médisant médisants Non, ça, ouais, ça pas ça, ça, ça, ça, ça pas être médisant ça. Il est où Euh il, slug, hein. ah, oh, il Oui, est... il slug. Ah bah d'accord. Il va vers les hangar ah, il a cassé le moteur. Euh, J'étais à, <rire> à 60% ah, <rire> Je crois qu'il qu t'a vu. <rire> Quel m'acheter j'ai pas récupéré. Hein. Non mais il est pas venu te chercher, t'inquiète. Ah bah bon, parfait alors. <rire> Vol petit. Oh non pas. <rire> On voit qu'il y avait le temps, il a cassé la palette. <rire> non il y a pas le temps, il y a pas le temps. <rire> Là c'est bon, j'ai récupéré maintenant. Allez moi je m'en vais hein. Je fais le tour. Non. Ouais. C'est mort. <rire> Nul. Nul. Ah. NUL Il a essayé de te frapper. Ben oui. Et la il... terre. Maillard sans... avec son parchemin à main ça fait un peu rouler 100 mètres, c'est Vas-y je te file le bâton Cours, cours, cours, cours. Oui. oui c'est ah ah, faut... bon, t'as le bâton même, il a fait un 3-6, j'ai arrêté du reprends le bâton Non ah, ah, voilà. <rire> Prends le bateau, okay. j j bâton, Charco. J'ai le bâton, je cours Non C'est toi, fais-moi tomber me par terre Fais-moi tomber par terre, il est hors de question que je me libère Même le tueur, même le tueur il comprend pas ce qui ah Et je vais réussir les 4%, tu vois. Yes. Attends, j'ai pas récupéré encore. Récupère les 4 pour... 40%. Les 100%, 418. Allez. Allez. Tu vas le faire, tu vas le faire. Les 4%. Faire. Allez. Allez, boum! Double boum! Triple boum! Ouh. <rire> oh non! Il veut, il veut que je me débatte? Pourquoi il veut que je me débatte? Bah non, bah dis pas non! Euh... Ah bah d'accord! Ah bah... Tout était parfait! Bouge pas, maillard, j'arrive! Oh... J'arrive! Aide-moi! Franchement, easy! Non! Oh <rire> J'ai compté sur toi après tout ce que j'ai fait sur toi Tout ce que j'ai fait Mais tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai fait Au secours, il veut m'emporter dans son endroit. Tout ce... Après non. tout ce que j'ai fait pour toi... Non M'avoir abandonné comme non. ça... C'est pas fini Charcot Ça me dégoûte. Hein. C'est pas fini Charcot M'abandonne pas C'est pas fini Non, je le protège je la protège, je la protège. En plus t'as beau, bah oui. <rire> je... <rire> Jamais. <Non. rire> Mais en plus te trappe. Charbon, fuis. dans le vide. Je fuis. Non, il des coups dans le vide. <rire> Encore. Je vais mettre dans ah. un placard. Ouais, Trouve la trappe. Sois un papillon libre. J'ai pas abandonné! J'aimerais que tu auras... je... Quand je retrouverai Gisèle, je lui disais. Je lui, lui disais que. <rire> C'est <'était> un traître! <rire> C'est moi qui t'ai sauvé! <rire> je crois qu'il sait où tu es, oh, Charcot. Ah ouais, Charcot. Arrête jamais de courir! Chaco, elle, elle va transférer à chaque fois qu'elle va passer à côté d'un arbre. Là, là, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, Fonce, gauche, pense, gauche, gauche, <rire> gauche,